Tu cadeau Oh tu veux un cadeau, il calme Tiens bam, allez mange-toi oh, ça yeah. elle est elle. Ah Ah Ouais... Les observations à. Ici... Ouais Des frites pour tout le monde je vais essayer de m'occuper de ces deux-là. Je crois que j'ai compris le truc. Un, deux coups. C'est bon. Tu vas avoir du mal bon. là je pense. <rire> si si tu vas avoir. Tiens, ah, plus, pas. Voilà, que je te colle 2-3 cartouches dans les fesses. J'ai trouvé une cache d'armes. Avec plein de munitions de shotgun, c'est fini ce qu'il me fallait. Ah, presque! Oh, tout tu montes toi! Mais il crache des trucs explosifs ou quoi? Ah, ça de tombe bas. Ah, d'accord, je vois qu'il est connu dans le coin. Oui, bah, il y avait eu Pimon. <rire> la compétence tyrannosaure sexuelle du défourailleur. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah bah bravo. Il y a des champignons là-bas. Ça a l'air dangereux ce truc. A... Bouge pas ma grande. Voilà. Ah c'est tellement bien. Ouais on va monter la régène. Eh hey, Qui me fait remonter là What <rire> Tu t'amuses C'est pour gagner des points moins vite Ouais vas-y, colle-le Cogne-le <rire> Je balance sur ce rocket avec, je m'en Oh merde Oh bon, bah là il est mort, de toute façon il va se vider de son sang. Ouais, une minute. Ça, de je sais pas si t'avais rechargé aussi. Super. Bouge pas Oui il a l'instinct de survie d'un living Voilà. Pardon, Mais c'est peut-être toi qu'on attend en fait. Oui, voilà. Je vais plus du tout mais Arrête d'avoir mal, bon. mal d'abord. Ah mais j'allais te sauver ah, Attends, lance-roquette, ça va être... Tu <rire> dis ça avec un tel enthousiasme Bon, je vais la reine. Je crois que c'était pas lui que je visais. Mais je pense que as tu as tué beaucoup que tu visais pas. Ah, tu vas encore passer à travers C'est ah, <rire> le but. Ah, je l'ai eu ah un cross. Ouais. Ah, <rire> oh, la vache Ah, le gros. Est gros tu as... Ah ouais, quand même. Ouais, was... je, suis loin, no, Attends, je vais essayer de me souligner avant de mourir moi. Euh ouais. Bientôt. Allez, allez on oui, Je vais Je à vous soigner avant. Une... Oh, là, là, vous non. Ah. ah non Je peux réussir à te soigner. Mais la on ah, plus... Moi d'abord. Non Qu'il a eu <rire> Non, je <se> l'ai eu aussi. <rire> Ah rechant vite Allez NON NON Bordel je t'avais Non attends toi On peut je pas faire dans Ouais C'est quoi les jetons de brutal 24 <rire> niveaux plus tard Il a mis une demande qui prend un quart d'heure donc euh. Ah. Je mets derrière la tourelle et on fixe. Non. Ah non. Aïe, aïe, j'ai mal, j'ai mal. Il haut oh, comme ça, bébé, je suis là. Un ah. Porteur de putain de widget. Ah non mais maintenant ils ont des mini-mois robots. ils volent. <rire> <rire> Il est dans la salle d'à côté! <rire> ouais, ça va être compliqué à tuer du you know coup! Ouais, c'est violet, ça fait de la peinture. Euh, <rire> elle l'a elle, elle, elle, elle pas dans le bon sens de la marche. Wow. Ah non, non tu l'avais pas, ça je suis d'accord! Attends, c'est ça, bouge pas que je t'envoie des roquettes dans la figure Ah oui, mais là du coup, pour la mettre sur ton épaule, ça va être plus compliqué. Il y a des quoi à l'entre du pied C'est une elle a découvert... Oh Ah bah bravo ah T'as plan ah 5 T'as ah plan ah 5 ah. Come on back. Got... Tu te souviens de la fois où Mordecai était blessé Mitrailleuse en place Et il s'est caché, <rire> et il est en ressemble heureux comme un skag bah, dans une poubelle il lui a caressé le bec et le cou. Il t'es pété du bulbe, y'a personne en face de toi. sex. Tu as quoi Arrête de bouger Ouais, ils sont gentils. Mais, Mais ah, non, je pas pas. Oh, ils sont gentils. Oh, oh. Ils sont gentils. Oh, oh. Yana, il a pas compris la mission. <rire> Ils ont un langage cassé particulier. Ah On prend de la hauteur Roulez ah dessus euh ah, les carcucs, les je crois chocs. que je me suis fait écraser par un véhicule Brutas Badass. Avec un peu de bol, je peux le tuer. Oh oh, oh. Il tient à sa bière, lui hein. <rire> Ah les vols planés kiffés ah, Il est pire que nous